Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre sur l'intervalle semi ouvert moins pi pi, l'équation sinus de 2x est égale à racine de 2 sur 2. Et avant de voir la correction de cet exercice, je vous propose de faire pause à la vidéo, Traitez l'exercice d'abord, ensuite comparer votre méthode à celle utilisée dans la vidéo. Alors, allez-y. Résoudre l'équation sinus de 2x est égal à racine de 2 sur 2 sur l'intervalle semi-ouvert moins pi pi. Donc euh, si nous appliquons le cours, nous pouvons écrire directement sinus de 2x est égal à racine de 2 sur 2, ce qui implique sinus de 2x est égal à sinus de pi sur 4, ou sinus de 2x est égal à sinus de pi moins pi sur 4. Mais nous allons traiter cet exercice en utilisant une illustration géométrique. En fait, le cercle trigonométrique dont le centre coïncide avec l'origine du repère autonomé OIJ de rayon 1 est orienté positivement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, euh, quand vous savez que l'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des sinus. Alors, sur l'axe des sinus, la valeur racine de 2 sur 2 correspond à deux abscisses curvilines sur le cercle trigonométrique. C'est-à-dire, à deux angles, pi sur 4 et pi moins pi sur 4. Comme vous voyez, on a sinus de pi sur 4 est égal racine de 2 sur 2. Et sin de pi moins pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Donc sin de 2x est égal à racine de 2 sur 2 implique que sin de 2x est égal à sin de pi sur 4 ou sin de 2x est égal à sin de pi moins pi sur 4. Donc ici on a remplacé euh, pi moins pi sur 4 par 3pi sur 4. Car pi moins pi sur 4 est égal à 3pi sur 4. Sinus de 2x est égal à sinus de pi sur 4 implique que 2x est égal à pi sur 4 plus k fois 2pi. Ou sinus de 2x est égal à sinus de 3pi sur 4. Donc sinus de 2x est égal à sinus de 3pi sur 4 implique que 2x est égal à 3pi sur 4 plus k fois 2pi. Bien sûr, k est un entier relatif. Donc, x est égal à pi sur 8 plus kpi, ou x est égal à 3pi sur 8 plus kpi. Ici, on a divisé par 2. Alors, dans R, pi sur 8 plus kpi et 3pi sur 8 plus kpi sont les solutions de l'équation sinus de 2x est égal à racine de 2 sur 2. Alors, l'ensemble de solutions S de cette équation dans R, c'est c'est pi sur 8 plus kpi et 3pi sur 8 plus kpi, avec k, un entier relatif. En fait, ici, on nous demande euh, de résoudre l'équation sinus de 2x égale racine de 2 sur 2 sur l'intervalle semi-ouvert, moins pi pi, donc on doit trouver les valeurs de k entiers relatifs dans pi sur 8 plus kpi et 3pi sur 8 plus kpi sont des valeurs comprises entre moins pi et pi. On écrit donc, moins pi est inférieur strictement à pi sur 8 plus kpi, pi sur 8 plus kpi est inférieur ou égal à pi. Et moins pi est inférieur strictement à 3pi sur 8 plus kpi, et 3pi sur 8 plus kpi est inférieur ou égal à pi. Nous allons isoler le k en circulatif pour pouvoir trouver la valeur de k. Alors ici, nous tranchons pi sur 8 de chaque membre de l'inégalité. Nous avons donc moins pi moins pi sur 8 inférieur strictement à kpi, inférieur ou égal à pi moins pi sur 8. Donc moins pi moins pi sur 8 est égal à moins 9 pi sur 8. Et pi moins pi sur 8 est égal à 7pi sur 8. Nous divisons par pi les trois membres de l'inégalité. Alors, nous obtiendrons moins 9 sur 8 inférieur strictement à k, et k est inférieur ou égal à 7 sur 8. On a moins 9 sur 8 est égal à moins 1,125, et 7 sur 8 est égal à 0,875, donc k ne peut prendre que deux valeurs, moins 1 et 0. Nous remplaçons ici k par moins 1. Nous obtiendrons la première solution de notre équation. x1 est égal à pi sur 8 moins pi est égal à moins 7 pi sur 8. Ensuite, nous remplaçons le k par 0. Ici, nous obtiendrons la douzième solution de l'équation x2 est égal à pi sur 8. On va maintenant isoler le cas de cette douzième inégalité, euh, moins pi, inférieur strictement 3 pi sur 8 plus k pi, inférieur égal à la pi, afin de pouvoir trouver les valeurs de k. Nous ajoutons moins 3 pi sur 8 dans les trois membres de l'égalité, nous obtiendrons donc moins pi plus moins 3 pi sur 8, inférieur strictement à k pi, inférieur ou égal à pi plus moins 3pi 8. Donc, moins pi moins 3pi sur 8 est égal à moins 11pi sur 8 et pi moins 3pi sur 8 est égal à 5pi sur 8. Alors, moins 11pi sur 8 inférieur strictement Kpi et Kpi est inférieur ou égal à 5pi sur 8 on divise par pi dans les trois membres de l'inégalité, nous obtiendrons moins 11 sur 8 inférieur strictement à K, inférieur ou égal à 5 sur 8. Nous savons que moins 11 sur 8 est égal à moins 1,375, et 5 sur 8 est égal à 0,625. Donc, donc, dans ce cas-ci, k ne peut prendre que deux valeurs, moins 1 et 0. On remplace k par moins 1, nous obtiendrons la troisième solution, x3 est égal à moins 5 pi sur 8. Et remplaçant ici k par 0, nous obtiendrons la quatrième solution, x4 est égal à 3pi sur 8. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation sinistre de 2x est égal à racine de 2 sur 2 sur l'intervalle. Semi ouvert, moins pi pi, et S est égal à moins 7 pi sur 8, moins 5 pi sur 8, pi sur 8, et 3 pi sur 8. Notre vidéo touche à sa fin, et à la prochaine vidéo avec d'autres exercices. Au revoir.